Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de Game Explain. cet épisode serait séparé en deux parties car j'allais pas sortir une vidéo d'une heure trente. Déjà que personne n'a regardé cette vidéo et que personne ne s'abonner, bref, aujourd'hui je vais parler de Death Palette. Death Palette est un jeu mobile indépendant développé par Sleeping Museum, Ils ont déjà fait quelques jeux, je vais pas trop en parler. Cette première partie racontera l'intégralité du jeu, attention spoiler. La deuxième partie, quant à elle, traitera des interprétations et des différents thèmes qu'on peut extraire de ce jeu. Et avant de commencer, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à me soutenir, car c'est vidéo qui a pris énormément de temps à faire. Je mets les chiffres ici, et c'est grâce à vous finalement que je continue à faire ça, parce que je trouve un peu la motivation dans ce que je fais, même si je ne sors pas beaucoup de vidéos, j'essaie de faire un minimum avec ce que j'ai, et c'est grâce à vous tout ça, donc merci à vous déjà de m'avoir suivi jusque là, dans mes, dans mes conneries, des trucs comme ça. L'histoire vous me dites Allons-y Le jeu commence par un dialogue entre nous et une personne inconnue. Le personnage que nous incarnons est apparemment un peintre. Notre interlocuteur nous reproche de rester seul dans une pièce sombre, sans inspiration, à rien faire. Mais il n'est pas à la base venu pour se moquer, mais pour nous montrer une peinture. Il l'installe sur le trépied et enlève le drap de celle-ci. Cependant, quand il révèle le contenu, tout ce que nous pouvons voir est un tableau entièrement noir. La personne qui nous parle y voit pourtant une fille, avec une fleur bleue dans ses cheveux. Il nous explique ensuite que la peinture n'a jamais pu être achevée, car le peintre serait mort avant de la finir. Et celle-ci attendrait. Attendrait que quelqu'un la finisse. Il précise aussi que chaque personne ayant essayé est morte en tentant de le faire. Il nous souhaite bonne chance avant de se faire massacrer devant nos yeux. Notre personnage panique et tente d'appeler les secours. Mais au moment de le faire, son téléphone cesse de fonctionner. Au même moment, le tableau change, révélant à son centre une jeune fille qui commence à nous parler, et nous demande de la peindre. A partir de maintenant, pour faciliter la narration, je raconterai l'histoire à la première personne. Je me réveille de ce qui semble être un rêve étrange, mais quelque chose ne va pas. Je suis sur le sol de mon atelier. En me levant, je retombe face à la peinture de mon rêve, qui commence à me parler, et me traite d'impoli. Toujours dans les vapes, je m'approche pour la regarder, jusqu'à ce que celle-ci me repousse, et qu'elle remarque un pot derrière moi, rempli de pinceaux. Elle a l'air enthousiaste d'avoir trouvé un peintre, mais… est-ce que moi je suis content de l'avoir trouvé En regardant autour, je trouve mon téléphone. Il ne marchait plus tout à l'heure. Il ne doit plus y avoir batterie non plus. Hein Il remarche En regardant plus précisément, j'en marque des notes laissées par ceux qu'elle a tués avant moi. Celles-ci risquent de m'être utiles. Parmi celles-ci, j'ai retenu les plus importantes. En premier, il ne faut pas agacer la peinture. Ensuite. Il ne faut pas peindre la personne dans la peinture, mais peindre ce qu'elle demande et faire attention à l'ordre dans lequel je peins les motifs. Une autre note me dit qu'elle risque de me demander de peindre une pomme. Si elle le fait, il faudra que je l'appelle. La dernière note est plutôt particulière car le rédacteur a essayé de peindre une pomme bleue pour essayer de l'empoisonner. Mais je pense que cela n'a pas marché. En regardant autour de moi, je trouve une pomme. Elle pourra me servir de modèle si je dois en reproduire une. Soudainement, la peinture me rappelle à l'ordre et m'ordonne de la peindre mais je n'ai aucune peinture sur moi. Cela ne semble pas la déranger, cependant. Tout à coup, je sens une douleur vive dans mon estomac. Est-ce que cette peinture vient d'aspirer mon âme Elle me dit que je dois peindre en y mettant toute mon âme, en lui donnant une couleur. C'est ce que je compte faire, maudite peinture. J'attrape un pinceau, et je me mets à peindre comme indiqué, une pomme jaune, comme si elle était pelée. Je recule pour regarder ce que je viens de faire, et la peinture réagit, me remerciant d'avoir pelé la pomme. Un peu de temps passe, et la pomme que je viens de peindre disparaît. La peinture aurait donc mangé la pomme. Elle me demande de remettre le drap par-dessus, ce que je fais. Celle-ci s'endort, ce qui me laisse le temps d'explorer un petit peu et d'essayer de trouver une sortie. Mais dans cet endroit, tout paraît corrompu. Il ressemble à mon studio, mais pas tout à fait. Je regarde par la fenêtre, mais je ne peux rien voir. Je m'assois sur mon lit et mon téléphone se met à vibrer. En le regardant, je découvre d'autres notes laissées par le collecteur et un commissaire-priseur. Avant même de m'en rendre compte, le sommeil m'entoure et je m'effondre sur le lit. En me réveillant, je me rendais compte de quelque chose. Ce n'était donc pas un rêve. En sortant par la porte, je me retrouvais de nouveau face à la peinture, après une chute de 2 mètres. Cette fille est vraiment sadique, je dois rester sur mes gardes. En regardant de nouveau la peinture, celle-ci a changé, et je reçois à nouveau des notes. Pendant que je les regarde, la fille dans la peinture me dit qu'à part des fruits, elle ne mange pas beaucoup de choses en ce moment. Elle se plaigna en disant qu'il pleuvait aujourd'hui, mais ne pouvant pas voir à l'extérieur, je suis resté silencieux. Elle ne veut pas de fruits, je pense que c'est un indice pour la prochaine peinture. Elle semble pouvoir reconnaître le goût dans les couleurs et les modèles que j'utilise. En regardant autour de moi, je retrouve la même pomme, mais j'aperçois aussi une porte qui n'était pas là avant. En la prenant, je retrouve une pièce, semblable à une cuisine. Si je dois trouver de la nourriture, la cuisine est parfaite. Je remarque des macarons posés sur une table, diminue de couleurs, sans saveur. Peut-être qu'en ajoutant des couleurs, je pourrais leur en donner. J'ai remarqué aussi un arbre dans cet endroit. Et dans cet arbre, quelque chose brille. Je m'approche et je découvre une assiette en porcelaine. En voyant ces deux objets, je pense savoir quoi peindre. Je reviens auprès de la peinture et me prépare à peindre. J'attrape mon pinceau et me mets au travail. Je dessine d'abord un plat sur la table et je pose des macarons au centre. Une fois de plus, les macarons disparaissent et je mets le drap sur la peinture. Je retourne à ma chambre. Et en regardant mon téléphone, de nouvelles notes apparaissent. Il semblerait que la peinture capture des gens dans cet endroit, et que les mémoires des prisonniers soient enregistrées et visibles par ceux d'après sur mon téléphone. En me réveillant, je remarque un chat sur ma table de chevet. Mon regard se dirige vers la porte, mais lorsqu'il revient sur celui-ci, il a disparu. Je traverse la porte, et une fois de plus, l'environnement a changé. La peinture se réveille, et cette fois-ci, me demande de lui dessiner un compagnon, car selon elle, je ne suis pas très bavard. Mon téléphone vibre, et une fois de plus, de nouvelles notes apparaissent. Apparemment, la peinture vient d'une grande série, réalisée par de nombreux artistes durant le XXe siècle. Le commanditaire devait être fortuné. Mais parmi celles-ci, les marques signatures étaient présentes, comme une fleur bleue, une proche jaune et une écharpe violette. Étonnamment, la personne peinte n'est pas connue. En explorant un peu, j'aperçus une cage à oiseaux vide. Son occupant est peut-être proche. Sur le retour, je croisais à nouveau le même chat. Ça pourrait faire office de compagnon. Et… au-dessus de lui se tenait un bel oiseau. Je pense comprendre quoi faire. Je reviens au tableau et une fois de plus, pris mon pinceau et me mis à peindre. En premier, j'ai dessiné un oiseau violet. Puis, entre les mains de la fille, une cage jaune. Entre-temps, l'oiseau a fui et s'est réfugié au-dessus. Et pour faire venir l'oiseau dans la cage, j'ai peint un chat noir en dessous. Je m'en suis tiré à pas grand chose, mais avec les éléments donnés par les notes et un peu de réflexion, c'était assez logique. Je remis le drap sur la peinture, et mon téléphone me donna à nouveau des informations. Cette peinture est apparemment la seule de sa série à être maudite. Son peintre est mort, mais pas directement par la peinture. Est-ce que quelque chose d'horrible s'est passé entre le peintre et le modèle En me réveillant, je suis allé voir la peinture. L'oiseau que j'avais peint a disparu. Au désagrément de la jeune fille celle ci semble légèrement divaguée et propose de me laisser partir si je réussis la prochaine peinture je dois y représenter cinq objets précieux mais dans quel ordre et avec quelle couleur sur mon téléphone je trouve une note pour m'être utile détaillant des objets symboliques que je pense pouvoir retrouver dans cet endroit un instrument de musique une bougie ou une lampe représente l'éphémérité de la vie un livre ou un parchemin l'incarnation de la futilité de la connaissance et une couronne ou des bijoux Personnifie la vanité et la fortune, et finalement un crâne représente la mort. Je peins donc une trompette, une couronne, un livre, la lanterne et le crâne, et vu qu'elle ne fait pas attention aux couleurs, j'ai tout peint en jaune, avec du recul j'ai bien fait de tout peindre en jaune. Après avoir peint les objets, elle en cachait un, et voulait que je repeigne l'objet manquant dans l'exacte couleur que celui-ci avait, c'est ce qu'elle même appelle danse macabre. Au bout de cinq fois, elle fut satisfaite, mais seulement pour quelques instants. Mon téléphone sonna, et les dernières notes de l'investigateur apparurent. Il était proche de découvrir la vérité au moment de sa mort. Mais il fut poussé à bout. La peinture décida de continuer ça dans ce macabre. Mais au bout de plusieurs heures, je me sentais déjà extrêmement faible. Celle-ci sentit quelque chose en moi, que je ressentais depuis le début. Cette sombre pensée, m'enchaînant dans mon studio, sans envie ni inspiration. Pourquoi est-ce que je continue elle me fait remarquer que je ressemble à quelqu'un qu'elle a connu. Je me demande qui cela peut être. En reculant, mon téléphone vibra à nouveau et d'étranges messages apparurent. Veux-tu écouter L'histoire de ce tableau, peint avec le pinceau. l'histoire de la courte et regrettable semaine que nous avons passée ensemble Je sentis soudain ma vision se noircir, mon corps pesant une tonne et heurtant le sol. Était-ce la fin Aujourd'hui, je commence à travailler. J'étais engagé par le vieil homme fortuné qui vit dans la maison à l'égard de la ville. Je dois aller y peindre un portrait. Cependant, des mauvaises rumeurs circulent chez les artistes à propos de cet homme. J'approche la résidence, traversant un splendide jardin, lit de fleurs. En m'assurant d'être présentable, je toque à la porte. Une servante vient m'ouvrir et me guide à travers l'intérieur, oppressant et mal éclairé de la maison. Je suis mené au dernier étage et au moment où j'entre dans la pièce, mon pied quelque chose. Une pomme Elle commence à rouler à travers la pièce où elle se tient. La fameuse fleur bleue dans ses cheveux. Mais ce qui me frappe, c'est la couleur de ses yeux limpides avec lesquels elle me regarde. Je me réveille à nouveau dans la pièce. Le tableau possède la même forme que le premier jour. Mais elle semble me reconnaître. Est-ce que je suis dans une boucle Cette option ne semble pas valide. Elle veut voir ce dont je suis capable. Elle veut que je lui dessine une pomme et un couteau. Je retrouve les objets, et un nouveau personnage apparaît dans les notes. Est-ce que je suis en train de revivre le passé de cette peinture Il semble que le dernier peintre mentionné dans ce message ne savait pas plus de pomme. Elle demande que je peigne la pomme en premier, et lui donne le couteau ensuite. Je peins donc une pomme rouge et un couteau dans sa main. Elle voulait cette fois-ci l'appeler elle-même. Donc je l'ai laissé faire, mais le résultat n'était pas grandiose. Donc je l'ai pelé moi-même. Et une fois de plus, j'ai remis le droit par-dessus. En me couchant sur un lit, une vague de fatigue me tétanise. Est-ce que je dois tout refaire Le premier jour était plutôt misérable. J'avais entendu les rumeurs, mais je les avais pas vraiment considérées. Dès que j'ai ouvert les rideaux pour laisser passer la lumière, ça a dégénéré. Une pomme heurta mon crâne, et de suite après, la fille m'ordonna de l'appeler et de lui redonner. Ne pouvant pas faire autrement, je suis allé emprunter un couteau dans la cuisine, juste pour avoir la remarque que j'ai pris trop de temps. J'ai essayé d'argumenter, mais je me suis souvenu des instructions de mon employeur. Et là, je suis comme un con, dans la chambre d'invité. Est-ce que je suis réellement capable de la peindre En relisant les instructions, la seule chose que j'ai pu trouver était... Quoi que tu fasses, ne la mets pas en colère. Je me réveillais, juste avant midi. La fatigue a certainement dû me rattraper. En regardant par la fenêtre... Je me suis aperçu qu'il pleuvait, je me suis pressé de rejoindre le dernier étage. Je me demande si aujourd'hui, elle va être de meilleure humeur, mais malheureusement, elle était aussi méchante qu'hier. Une ruée de fruits vole vers moi, tout ce que je peux faire, c'est les éviter. Tout à coup, elle me crie dessus, et clame que les peintres doivent faire attention aux teintes qu'ils utilisent. et me fait aller chercher un plateau de macarons. Et, à chaque fois que je visite les cuisines, je reçois des regards inquiets des servants. Est-ce qu'elle va me laisser la peindre Je suis venu pour ça, moi, pas pour boire du thé. En me réveillant, je suis retourné devant la peinture. Celle-ci m'annonce affirmant qu'il était l'heure de prendre le thé. Je suppose que je devais trouver quelque chose dans la cuisine, et ce fut le cas. J'ai retenu la forme de la tasse, et reviens auprès de la peinture. Elle voulait que je lui serve du thé au fur et à mesure qu'elle mangeait les macarons. Elle a aussi précisé qu'elle voulait une couleur différente que les macarons. J'ai donc peint la tasse avec du thé violet quand deux macarons ont été consommés. Pas vraiment sûr que ça existe, mais... Passons. Elle fut satisfaite et j'étais encore en vie. Donc tout allait bien, je suppose. Elle me rappela que je devais me lever tôt demain. Après tout, je devais encore la peindre. En revenant à la chambre, je m'en sentis bizarre. Comme si... Mon esprit n'était plus vraiment le même. J'ai peur d'aller dormir. Mais... Si je ne fais pas... Je pourrais pas me lever tôt demain. Le second jour s'est fini avec peu de progression, mais pas nécessairement à cause de son tempérament. C'est surtout le manque de lumière qui m'obstrue. Les domestiques me disent de laisser les rideaux fermés, car le soleil est trop vif. Mais par conséquent, je ne peux que très médiocrement discerner le modèle. Si seulement on pouvait utiliser notre pièce, il n'y a cependant aucune garantie qu'elle accepterait. Des peintres d'exception furent choisis avant moi pour faire ce travail. Cependant, le homme ne fut jamais satisfait par leurs travaux. Comme il était la personne la plus riche en ville, tous les artistes espéraient atteindre ses espérances. Mais à chaque fois, ils revenaient tous, totalement démoralisés, en marmonnant, « N'acceptez pas de la peindre. »« Absolument rien ne vaut ça. » Et de cette manière, les rumeurs se répandèrent pendant une longue durée, jusqu'à disparaître des mémoires. C'est à ce moment-là que le vieil homme commissionna mes services, malgré le fait que je sois paysagiste. Aujourd'hui, elle est encore de mauvaise humeur. Apparemment, son oiseau s'est enfui. Aujourd'hui, la peinture a encore changé, et son oiseau a disparu. Elle veut que je retrouve le chat qui a mangé son oiseau. Puis, dans un simple regard, j'ai aperçu un chat, se frottant le long du chevalet. Je l'ai suivi dans la cuisine. L Essayer de retrouver le chat noir qui s'était infiltré dans le manoir était une tâche bête et ardue. Des plans ont été cassés quand il a fui dans la cuisine. Je l'ai aperçu courant à travers un couloir, mais avant que je puisse l'attraper, il se faufila derrière une porte. J'attrapais une lanterne pour essayer de trouver le chat qui s'était caché dans la pièce emplie d'obscurité. Je me sentais épié. En levant la tête, un mur entier de peinture se tenait devant moi. Cela doit être les travaux des autres artistes. et ce qu'il doit être immortalisé dans ces portraits Me regarde avec dédain. Pourrais-je les surpasser Une des peintures au-dessus de toutes a l'air différente. Elle est plus ancienne que le reste. Bien que la peinture soit détériorée, je peux y apercevoir une enfant tenant une cage à oiseaux. Et surtout, quelqu'un derrière l'enfant. Quelqu'un veillant calmement sur l'enfant avec une ombrelle. « Si tu veux cette peinture, je peux te la donner. Il n'y a plus vraiment de raison de la garder. Elle n'est plus là maintenant. Prends-la et sors. Retourne travailler. » En sortant de la pièce, un chat se tenait devant la porte, avec un estomac bien rempli. La fille dans la peinture commençait à s'impatienter. En regardant les croquis que j'avais, une idée idiote me vit en tête. Mais c'est la seule qui pourrait marcher. Ne pouvons pas dessiner du noir sur du noir j'ai peint les trois chats en blanc, en forme de cercle, pour y révéler une silhouette de chat. Cette solution semblait idiote. Cependant, je ne pouvais pas penser à autre chose. La peinture enferma le chat dans la cage et, ne voulant pas le priver de sa liberté, décida de me le confier. En revenant dans ma chambre, le chat était là, silencieux et immobile. La chance n'est pas avec moi aujourd'hui. Je pense avoir enraché le proprio. Je me retrouve donc avec le chat dans ma chambre, un peu déboussolé par ce qui vient de se produire. De derrière une armoire, le chat tire quelque chose. On dirait des vieilles notes. Celles-ci ont certainement été laissées par des artistes étant venus avant moi. Mais je ne suis pas aussi talentueux que le son. Je n'arrive pas à bien reproduire les couleurs peuplant notre monde. Je me lève et ramasse mes dessins, piétiné par le chat qui s'est enfui. La pluie cogne contre les fenêtres. Et ma quatrième journée dans cet endroit commence. La fille apporte un instrument et d'autres gadgets. Elle se met en scène, mais je ne peux qu'à peine l'apercevoir dans cette sombre pièce. Si je pouvais au moins allumer une lampe. Mais peut-être qu'elle a une maladie qui la tuerait si exposée à la lumière. Le temps passe vite et une fois de plus, pas une once de progression est accomplie. Je me réveille et retourne auprès du tableau. L'orage continue sa danse bruyante à travers la fenêtre. La fille se plaît de ne pas pouvoir bouger. Et de ne rien pouvoir faire de son temps. Au même moment, je reçois un message me prévenant de l'existence d'une boîte d'accessoires bleus. Et la note me conjure de ne pas y toucher. En cherchant la boîte, je reçois une nouvelle note d'une des domestiques. Il semblerait que le vieil homme avait une grande sœur, morte dans un accident quand il était encore un enfant. La suite lit, il veut vraiment faire un portrait de sa sœur. C'est pour ça qu'il a adopté une fille, qui est son portrait craché. Ça explique aussi la raison pour laquelle elle s'habite toujours pareil. Revenant au tableau, je lui demande à propos de la boîte sous le lit. C'est trop sombre pour y voir quoi que ce soit. Je vais donc chercher une lampe pour prendre un modèle. Je peins la lampe sous le lit et une boîte à barrer. Je dessine la boîte auprès de la fille en la colorant en bleu. Une nouvelle note est reçue. Je me souviens d'une peinture que j'ai vue dans un couloir. Une nature morte avec un crâne entouré d'autres objets. Comme une couronne brillante et un instrument symbolisant l'effémérité de la vie. Ça m'a fait penser à la mort, à la pensée que la faucheuse peut surgir à tous mes pas. Même si je deviens absurdement riche, je ne peux rien y faire. La seule qui apaise mon âme pendant que je gis sur mon lit de mort, c'est elle. Les souvenirs de ces jours merveilleux que j'ai passés avec elle quand j'étais jeune. Ces nuits où elle me chantait des berceuses pour m'endormir. La seule chose dont je ne me rappelle pas, c'est... Pourquoi elle est morte Je me souviens de la vue. Devant ce fabuleux soleil vermeil, me laissant seul, sans famille, à un si jeune âge. Dans ce couloir, il y avait une autre peinture, représentant un mythe. Une femme ouvrant une jarre contenant toutes les calamités possibles. Peut-être que moi aussi, j'essaie d'ouvrir une boîte qui ne devrait jamais l'être. Mais elle n'arrive pas à voir le contenu. Je rajoute donc une fenêtre, avec un coucher de soleil en fond s'emprise pas la couleur, elle laisse tomber la boîte. Je n'en peux plus de ne pas pouvoir travailler. Je me dirige vers sa chambre, je toque, mais pas de réponse. De la lumière se dégage en dessous de la porte. Je tourne la poignée. Elle est assise, là, à côté de la fenêtre, éclairée par les rayons rougeoyants du crépuscule. Cette image d'elle, baignant dans la lumière, est bien plus belle que toutes les œuvres exposées dans la chambre de vieil homme et je reste bloqué, regardant la scène, incapable de peindre quoi que ce soit. Quand je me réveille, le lumière blanche envahit la pièce. La pluie aurait été remplacée par de la bruine et un épais brouillard. Et au milieu de tout ça, elle décide d'aller se promener. Le manoir est entouré par un énorme jardin. Des sculptures d'anges éparpillées semblent narguer les artistes, se retrouvant à la merci de leurs caprices. Elle marche un petit peu, puis il devient vite fatigué. S'assoit, puis, se remet en marche quelques instants plus tard. J'arrive à la suivre grâce à l'ombrelle qu'elle tient entre ses mains. Je commence à entendre de l'eau couler. La fille dans la peinture est maintenant à l'extérieur. Des couleurs se sont ajoutées depuis hier. Elle me fait remarquer qu'elle sera bientôt finie. Se tenant dans la brume, je lui fais parvenir une ombrelle verte. Niant le fait d'avoir oublié le chemin, elle veut que je la guide à travers le jardin. Je reçois une note d'une domestique. Il semblerait que cette fille doit s'habiller tous les jours de la même manière, et porter la même fleur chaque jour qu'elle va ramasser dans le jardin. Après tout, cette fleur était la préférée de la sœur du vieil homme. Et chaque nuit, elle lui chante cette berceuse. En sortant par derrière, il faut aller vers le banc de couleur rouge, puis vers un ange vert, et suivre la direction que son arc pointe. Un peu de temps après ça, il faut passer par les deux ponts de couleur jaune. En continuant un peu, on arrive là où ces fleurs poussent. En fouillant l'endroit, j'ai pris note de tout ce qui pourrait m'aider, un pont, trois anges différents, un banc. Puis, j'ai guidé l'enfant à travers le jardin, en passant près d'un banc en rouge, en respectant la note, laissant la peinture reposer. J'ai ensuite incorporé un cupidon vert, pointant vers les bons verts et jaunes. Nous étions arrivés devant l'endroit où poussent les fleurs, mais elles étaient toutes dégneuses de couleur. Titubant avec les forces qui me restent, je peins celle que la fille a choisi en bleu. De plus en plus de couleurs apparaissent sur la peinture. Sa fleur est désormais bleue. Je n'arrive pas à dormir. Mon esprit est tenté par la vision de cette fille, entourée de lumière crépusculaire J'essaie de reproduire la scène, mais rien n'y fait. J'ai fui ma chambre par frustration. Après m'être promené pendant un moment, je sens une présence proche de moi. C'est elle, pourtant une fleur bleue dans ses cheveux, entrant dans une pièce. C'est la chambre du vieil homme. Curieux, je reste proche de la porte, un son distant d'une berceuse atteint à mes oreilles. Est-elle en train de chanter Si seulement la porte avait été verrouillée, je n'aurais pas fait cette grave erreur. Je regarde à travers un trou dans la porte. Les flammes de la cheminée illuminent les nombreuses filles exposées contre le mur. Sous leur regard bienveillant, deux ombres se dessinent. Le vieil homme est recroquevillé comme un enfant devant la cheminée. Ses même plissé caressent doucement la fleur bleue dans ses cheveux. La fille à son tour, Caresse son visage en chantant en doucement. Je ne peux pas voir son visage, mais je peux ressentir son affection pour le vieil homme dans les gestes qu'elle fait. Est-ce que j'ai vu quelque chose que je n'étais pas censé avoir vu Cela fait six jours que je suis ici. Les rideaux brillent. La pluie des derniers jours nous a quittés, et un grand ciel bleu s'étend dans l'horizon. Cependant, la chambre de la fille est sombre comme jamais. Elle s'enterre dans son lit, refusant d'en sortir. J'arrive enfin à finir un dessin qui représente l'image dans ma tête. Quand le soleil se couche, elle approche la toile. Elle est curieuse de ma progression. Mais son regard se transforme sur mon dégoût, trahissant une autre crise. Les mots s'échappent de ma bouche sans que je puisse m'en empêcher. La peinture est presque finie. Sur la table, se tient une boîte avec des boucles d'oreilles à l'intérieur. Elle les a récupérées dans la chambre du vieil homme. Quant à moi, elle a réussi à se souvenir de son contenu. Des boucles d'oreilles en forme de coquillage. Elle me laisse choisir lequel prendre. Ne pouvoir accéder à son oreille droite, je peins un miroir observé plus tôt. Sa réflexion apparaît, et j'y peins une coquille de palourde blanche. Elle me dit de garder ce lance créé. Il déteste quand elle s'habille autrement. Elle rêve de pouvoir sortir, se promener librement, aller à la mer et ramasser des coquillages. Elle revint ensuite dans sa chambre, et je remarquais que le motif sur le tableau était le même que sur une des portes. Je voulais juste vérifier une dernière fois. Je l'ai tellement mise en colère qu'elle me fait quitter la pièce, absolument furieuse. Elle a raison après tout. Elle ne devrait pas avoir à souffrir de telles insultes d'une personne qu'elle a rencontrée il y a quelques jours. À quoi pouvait bien je penser, de dire ça à une fille de son âge Je sais pourquoi elle cherche à être une nuisance à chaque personne réalisant son portrait. En attendant des ragots entre les domestiques et ce que j'ai vu la nuit dernière, ce n'est qu'une copie, une remplaçante pour la grande sœur qu'avait le vieil homme en étant enfant. Il recherche l'illusion de sa tendre sœur pour échapper à sa peur de la mort. Elle fait tout comme il dit, s'habillant de la même manière qu'elle, chantant comme elle, mais ce qu'il désire réellement n'est qu'une image de sa sœur dans sa jeunesse. Une fois le portrait parfait obtenu, il n'aura plus besoin d'elle, car elle continuera à grandir et à changer après chaque année. Et si ce jour arrive, elle n'aura à nouveau plus de famille. Elle garde donc la pièce sombre pour qu'aucun artiste ne puisse la peindre, mais à cause de ça... Elle n'a pas encore réalisé la beauté qu'elle possède. Cette image d'elle, assise à côté de cette fenêtre, est gravée en moi. Son existence amène de la couleur à mes peintures médiocres. Peut-être suis-je celui qui devrait... J'ouvre la porte, m'attendant à esquiver une projection. La lumière garde le même éclat qu'elle avait hier. La fenêtre est ouverte, je ne la vois nulle part. Tout ce qu'il reste, ce sont les peintures que j'ai réalisées. Un sentiment dévastateur me pousse vers la fenêtre. Mes yeux s'habituent lentement à la lumière. Le tapis de fleurs en dessous est teinté de rouge. « Je ne voulais pas. Mais qu'ai-je donc fait ?» Au moment où les domestiques la ramènent à sa chambre, elle est aux portes de la mort. Le lit est inondé de son sang. On ne peut plus rien faire pour elle. Les domestiques sont terrorisés et murmurent entre eux. Le vieil homme arrive à l'horrible scène, mais ne semble pas perturbé, ni même affolé. Il marche vers la fenêtre et regarde le soleil couchant. Ses mains fripées attrapent la cage d'un oiseau posé dans le coin. Après un moment, il s'approche du lit, puis... Il la du lit et la en face de la toile. Le domestique frissonne. Elle ne ressemble plus qu'à une poupée maintenant, une poupée dont le cou, les bras et les jambes ont été affreusement Pain. Le petit oiseau s'est échappé. J'ai ouvert la cage pour la nourrir, mais il s'est envolé. Ma sœur s'est mise debout sur le rebord de la fenêtre et essaya de l'attraper sur une branche proche. Son cou et ses membres se sont tordus comme une fleur fanée. Elle avait une couleur rouge foncée. Comme le soleil. Et puis après, elle est devenue pâle. C'était magnifique. Mais si éphémère, je veux le voir encore. Je veux voir cette beauté une fois de plus. Peint, avant que la couleur s'efface. Peint cette beauté fluyante. Enferme-la dans cette toile. peins moi cette radiance. Tu es un peintre, non Fais ton travail. Admirez. Regardez cette... Cette splendeur. Cette... Cette élégance. Après un flash, je me retrouvais à nouveau dans mon studio. Quand est-ce que je suis revenu ici Sa peinture se tient devant moi, elle est recouverte de tellement de couches qu'elle est indiscernable, bien plus sordide que tout ce que j'avais peint avant. Ces derniers instants furent arrachés de sa vie, ce tableau n'est qu'un testament de sa haine et de mon regret. Je l'ai entreposé dans les tréfonds de mon studio. Elle, elle respira encore pendant que je la peignais, un œil ouvert, me fixant l'entièreté du temps. Peu le restant de ma vie je n'oublierai jamais ce pays rouge, noyé dans le sang. Ça fait combien d'années depuis Je suis âgé et malade maintenant. Comme le vieil homme d'avant, je sens la présence de la faucheuse à chacun de mes pas. Finalement, ma peinture n'a jamais pris vie, mais elle est là, dans mon studio décrépit. Je ne pouvais pas honorer ma promesse. Mon pinceau ne pourra plus jamais peindre. De retour devant le tableau, Je le repeins à l'exact endroit où il était. La peinture réapparaît. Grâce à toi, je me suis souvenu de tout. L'artiste qui m'a peint, des quelques jours que j'ai passés avec lui. Hmm. tu voulais savoir pourquoi j'ai tombé par la fenêtre Je ne suis pas tombé. C'est mon modèle. J'ai seulement observé à travers mes peintures. Je suis certain que c'était la malédiction de ma grande sœur. Elles sont toutes les deux tombées par la fenêtre, n'est-ce pas Elle avait la même chambre, apparence, comportement, et a donc rencontré la même fin. Non, je rigole. Sa mort était bien trop horrible pour en parler. Après ça, je fus couvert d'une merde de couleurs. Dans son noir complet, j'ai tout oublié. Pourquoi est-ce que j'ai été peinte Qui m'a peint Qu'est-ce que cette fille pensait J'ai commencé à sentir que quelque chose n'allait pas. Et j'ai commencé à penser que je pas fini. J'ai demandé à chaque personne que j'ai rencontrée. Mais, euh, <rire> Je regrette d'avoir été trop dur. Je suis un portrait. Donc. J'ai essayé d'agir comme cette fille qui était mon modèle. Je pense m'être un peu emporté. Tu ressembles beaucoup à ce peintre. Tu es plus silencieux et sombre que les autres. Au sixième jour, il m'a présenté ses dessins personnels. Ce n'était que des paysages, des couchers de soleil. Il me faisait me sentir un peu morne aussi. Il m'a dit qu'après avoir fini, il voulait continuer de me peindre. Moi, pour des peintures aussi lugubres, horriblement irrespectueuses. J'ai éparpillé ses dessins et les fait sortir de la pièce. Ou plutôt, la fille qui a servi de modèle l'a fait. Mais je ne pense pas qu'elle était si en colère. Après cela, elle se tenait devant le miroir et. Oups Désolé, ce n'est pas bien de dévoiler des secrets de femme. Bref, ces pauvres couleurs mentent encore, cette fille et moi. Son portrait l'a fait traverser de nombreuses épreuves. Il était temps que ça s'arrête. Merci, mon partenaire silencieux. Passe le bonjour à ton commissaire-président pour moi. Je suis sûr qu'il aimera ce que tu plaindras. Après tout, un chef-d'œuvre comme moi dit du bien de toi. En parlant de moi, expose-moi dans une grande galerie, avec des chefs-d'œuvre connus à côté de moi, et des peintures de fruits, de thé, de friandises, ainsi que d'un chat et d'un oiseau pour pouvoir parler. Oh, et peins le chat et l'oiseau dans deux tableaux différents. <rire> oh mon dieu, ma tête est tombée. Bon. Il est temps de remettre le drap au-dessus. J'ai du mal à dormir avec la lumière. Je suis impatiente de rencontrer une obscure salle d'exhibition. Peut-être qu'un jour, je pourrai voir l'une de tes peintures à côté de moi. J'espère que tu continueras à t'embellir d'ici là. Bonne nuit. En sortant de cet endroit étrange, je ne puis m'empêcher de regarder ce tableau une fois de plus. Je me réveille dans mon appartement. Je descends lentement les marches menant à mon studio. Mon cœur s'affole. Le soleil se couche à l'extérieur. Finalement, j'arrive à la porte avec des mains tremblantes. Je défais les nombreuses sécurités. Est-elle là À m'attendre Mais en entrant, je suis accueilli par une voix familière. Salut mon vieux Comment ça va T'as eu des idées pour une nouvelle peinture Pourquoi tu t'enfermes dans l'obscurité comme ça Je dois te montrer une nouvelle peinture. Attention, sois prudent on en enlevant le drap. Elle est délicate, tu sais. Hein Qu'est-ce qu'il y a On dirait que t'es ailleurs. « Pourquoi tu prends ton téléphone maintenant C'est comme si tu te réveillais d'un rêve. »« Mais ne t'inquiète pas, tu vas très vite revenir à la réalité en voyant cette peinture. »« Regarde, tu vois bien une fille avec une fleur bleue dans les cheveux, pas vrai ?»« Attends, quoi Qu'est-ce qui se passe C'était supposé être le portrait d'une fille. »« Un portrait d'une fille effrayante, elle avait l'air cool et étrange. »« Elle est allumée mais pas blanche comme ça. »« Merde, mec, elle est toute détruite. »« Bon, je suppose qu'elle n'était pas très bien conservée. J'aurais dû deviner. »« Ah, ça me saoule, elle aurait tout défoncé. » Bon bah désolé, tu peux t'en débarrasser pour moi T'inquiète pas, je promouvrai ta prochaine peinture quand tu l'auras fini. Bref, à plus tard. La peinture a disparu. Elle pourrait s'écrouler à tout moment. Je m'approchais de ma fenêtre et en ouvrant les volets, je peux y observer un magnifique crépuscule. Après ce travail, je veux continuer à te peindre. En train de poser devant des champs, des rivières, devant l'océan. Je veux te peindre toi et personne d'autre, toi dans le soleil sublime le reflet lors de sa chute. Ah, trop de lumière Combien de fois t'as dit que la lumière détériore les peintures T'es un horrible peintre, tu sais. Mais bon, j'ai bonne mine face au coucher du soleil. Je me demande si lui aussi me regarde.